C'est Hervé Digirox. Aujourd'hui, je te propose un job à Biarritz. Un job très intéressant dans une agence avec des clients internationaux et un job de traffic management destiné principalement à piloter des opérations de SIA, de marketing type AdWords, Facebook Ads ou sur d'autres plateformes. Le coût d'acquisition et le retour sur investissement des opérations est hyper important avec une composante relationnelle très forte organisation, planning, contact avec le client et pérennisation de cette relation puisque l'agence qui a près d'une douzaine d'années compte des clients extrêmement fidèles et que l'équipe est très très soudée autour de ses clients C'est un job pour lequel la rémunération peut aller jusqu'à 36 ou 38 k par an Basé dans un endroit vraiment super avec du télétravail autorisé. Et là aussi, c'est comme pour la pérennité avec les clients. Vraiment une, une belle et bonne équipe. Voilà, donc ce job t'intéresse à Biarritz ou tu voudrais aller t'installer là-bas à court terme. Il faut pas que ce soit dans trois dans mois. Tu postules au lien sur cette vidéo. Merci, bisous, à bientôt.